Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui nous allons répondre à la question simple combien faut-il investir pour être bien dans Rock et combien faut-il pour être extrêmement bien On va aussi parler calculateur avec Rock Calculator. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé, vous allez voir c'est très utile. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne.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 dans Rock. Alors déjà, la réponse la plus simple, c'est zéro. Je vous conseille personnellement, dans l'absolu, si c'est juste un passe-temps vraiment éphémère de ne pas investir dans ROC, il faut savoir que la plupart des stratégies, des bundles, des lots de valeur qu'on a, des offres spéciales sont faites pour vous faire dépenser 1 euro. C'est pour ça que dès le premier package, sur 1€, euro, on a plein de choses avec Minamoto qui se débloque et plein de bonus tout de suite, immédiatement. La stratégie est simple pour tous les jeux online avec des achats comme ça intégrés. Dès le moment où vous avez mis 1€ euro dans le jeu, vous êtes plus enclin à en dépenser davantage. C'est statistique. Il faut vous faire passer la première étape d'avoir investi un tout petit peu d'argent dans le jeu. Pour ça que les premiers bundles, sont extrêmement accessibles et extrêmement rentables. Et après, c'est une machine bien rodée pour vous faire dépenser de plus en plus. Alors, si vous pouvez, si c'est juste éphémère, encore une fois, n'investissez rien. Si vous voulez tout de même investir un minimum dans le jeu, je vais vous montrer après avec le calculateur hein, tout ce qu'on peut faire et optimiser. Et d'abord, dans quel bundle il faut aller déjà je vous conseille d'acheter, une fois qu'on a passé les premiers bundles, hein, je vous passe le bundle avec Minamoto, je vous passe le bundle de, qui vous permet d'avoir des gemmes à chaque fois que vous atteignez un certain seuil au niveau de l'hôtel de vie jusqu'au niveau 25. Ceux-là sont évidemment les plus rentables. Mais une fois qu'on a passé ça et qu'on est dans le récurrent, combien mettre toutes les semaines ou tous les mois dans le jeu Déjà, je vous conseille d'acheter... L'approvisionnement de 30 jours en gemmes à 2200 gemmes. Vous le voyez celui-là, il est à 12 euros si je ne dis pas de bêtises sur Apple, sur iOS comme je le suis là puisque je suis sur iPad. Mais il est à 9,99, encore une fois, hein, de mémoire sur PC. Donc achetez-le via le client PC, faites un compte PayPal ou un une CB Direct. Ça vous fera faire des économies déjà. Donc, on peut dire par mois, on met ces 10 euros. Ils sont rentables. Au niveau du reste, le magasin de j'aime, franchement, ce n'est pas intéressant. C'est super cher. Les lots de ressources spéciaux, je vous conseille de ne pas l'acheter également. Ce n'est pas intéressant. Les offres spéciales journalières, pareil, je ne trouve pas ça intéressant de mon point de vue si on prend tous les commandants. Alors, il y en a qui sont sympas, hein il n'y a pas de problème là-dessus, mais je peux même les afficher comme ça. On les voit plus, ils sont tous très sympas, on aimerait tous les avoir au maximum. Mais regardez, sur les premiers, main KO, ils sont éclatés, YSG, enfin tous les farmers, etc. ici. C'est des vieux commandants, ça vaut pas le coup de se déchirer pour les avoir à ce stade du jeu. Et même dans les plus récents qui sont proposés, ça vaut pas le coup de claquer de la thune pour des commandants d'ancienne génération de mon point de vue. Ensuite, on passe au lot de valeur. Le lot de valeur, là, ça va dépendre vraiment du monde. Donc pour l'instant, on n'est qu'à 10 balles par mois. Si il existe une probabilité que vous souhaitiez avoir du craft vous pouvez investir de temps en temps dans le, euh, le craft dans le bundle on va le trouver il est ou en tenue ça peut être un achat intéressant ou si à un moment où vous allez devoir migrer et que vous avez peur de ne pas avoir assez de pièces d'alliance ou que votre alliance ne mette pas ou votre royaume ne mette pas à disposition des passeports, vous pouvez aller également sur Nouveau Monde. Acceptez ça et ces deux conditions-là. Franchement, le reste, moi je vous déconseille. Même le trésor du Triumvirate, là j'irai pas dessus, hein, même si ça donne un coffre de formation, un coffre au choix de formation. Bon, c'est un petit peu éclaté, c'est un petit peu du vol. Donc, pour le moment, vous pouvez vous en tirer juste avec 10 balles et le booster de croissance qui apparaît des fois. Non, pareil, ça, ça sert à rien. Donc, le minimum, je dirais, serait d'acheter le pack de dépôt d'approvisionnement à 10 euros par mois, celui des gemmes. Juste ça, déjà, juste ces petits 10 balles par mois, Vous, ça vous permet de vous donner un petit avantage. Ensuite, si vous voulez monter au-dessus, donnez-vous une dépense de 75 euros. Ce qui fait que quand on va avoir l'offre spéciale, alors vous savez quand on a les events qui pop une fois par mois, on a le cumul de bundles qui nous permet en achetant 2200 gemmes par jour pendant 5 jours, soit autour des 70 euros, hein, d'avoir une trentaine de sculptures en plus. Là, ça devient intéressant et à ce moment-là, je vous invite d'aller soit sur les heures spéciales journalières, soit sur les lieux de valeur. Et là, vous pouvez aller sur Triumvirate, le En Tenue, ou le Nouveau Monde. Là, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Donc, on passerait sur une dépense autour des 80 euros par mois si vous voulez vous assurer ce fonds de roulement. Évidemment, plein vont vous dire que vous pouvez aller bien plus haut. Mais disons qu'avec 10 euros, c'est un achat minimum qui vous laisse en quasi free player. Hein, mais qui vous permet d'avoir un petit peu de gemmes en fond de roulement. Et 80 euros par mois, ça vous assure hein, une vingtaine de milliers de gemmes par mois tranquillement. Et ça vous permet aussi d'avoir ce bon petit fond de roulement et de vous constituer un stock. Vous le voyez, hein, moi c'est une des techniques que j'utilise pour me constituer un petit stock de gemmes. A l'inverse... Ne vous précipitez pas forcément sur le « plus que des gemmes » quand il pop, hein, ça ne sert à rien de dépenser à ce moment-là vos gemmes si vous n'avez rien de particulier à acheter. Si vous n'avez rien de particulier à acheter, n'achetez pas le « plus que des gemmes ». Il revient toutes les allez, 27 à 45 jours, il reviendra, vous aurez plus de gemmes et c'est à ce moment-là que vous pourrez dépenser « investissez judicieusement ». Si vous voulez aller plus loin, alors j'ai déjà fait le petit calcul, si vous voulez, par le passé, hein, parce que je voulais voir à partir de combien il fallait euh, pour être bien, combien il fallait investir. Si vous voulez aller plus loin, il faut se focaliser sur les achats qu'il va falloir faire au niveau du store VIP pour vous mettre bien. Pour se mettre bien au niveau du store VIP, tant en craft que en sculpture, il faut pouvoir acheter les coffres de choix d'équipement. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais surtout, il faut acheter les coffres de fragments de plans de cavalerie aléatoires. Pour ça, il va vous falloir 10 500 gemmes par semaine. Plus à ça, vous allez acheter aussi. Pareil pour l'infanterie, 10 500 gemmes encore. On est à 21 000 gemmes. À ça, vous ajoutez 40 000 gemmes de 20 fois 2000. 40 000 gemmes, donc on est à 61 000 gemmes. Et vous rajoutez les 10 500, on est à 71 500 gemmes par mois. 71 500 gemmes par mois. Puis dans l'absolu, il faudrait aussi aller chercher le coffre de matériaux qui est là. Mais si on ne part pas sur les coffres de matériaux, hein, disons qu'on reste sur. On peut le rajouter, on est sur une base de. 80 000 gemmes par mois. Donc, avec 80 000 gemmes par mois, puisque par semaine, pardon, 80 000 gemmes par semaine, parce que ça résette tout, toutes les semaines. 80 000 gemmes par semaine, vous pouvez plier le petit store VIP sur les items les plus intéressants. 80 000 gemmes, ça correspond à quoi ben, C'est simple, on retourne de l'autre côté sur les achats en lot spécial. Si vous voulez acheter, on va faire l'équivalent en magasin de gemmes. 80 000 j'aime par semaine, ça nous fait donc par semaine il faut acheter le bundle à 120, on l'achète sur PC, il est à 100 euros. Le bundle donc 100 euros pour 25 000 gemmes, on se dit on se fait un petit stock allez, de 75 000, le reste on l'a avec le reste. Donc il nous faut 3 bundles à 25 000 ça, par semaine, ça fait 300 euros par semaine, sur un mois à 4 semaines on est à 1200 euros. Avec les autres petits achats que je vous ai dit, hein, on atteint très rapidement les 1300 euros. Allez, 1300 euros, vous êtes très bien. Vous pliez le store VIP, vous faites un stock assez conséquent d'items. Donc, voilà actuellement en faisant des achats par PC. Attention, si vous le faites sur Apple, c'est bien plus cher comme vous l'avez vu. Donc, si on se limite aux achats du store VIP qui va vous permettre... D'investir dans les meilleurs items à acheter. Sous condition d'être VIP 17 comme moi, voire 18 pour avoir accès au coffre de choix de matériaux. Si vous faites cet investissement-là de 1200 euros par mois, ouais vous êtes une bonne baleine et vous aurez un bon gros stock d'équipements à craft qui va pouvoir vous faire plaisir. Donc voilà, minimum 10 euros par mois. La fourchette Haute, on est à 1200 euros par mois. En intermédiaire, on tourne, allez, premier palier 80 euros par mois. Si vous voulez vraiment un palier intermédiaire entre les deux, c'est celui, on n'achète pas les sculptures de commandant légendaire parce que ça coûte trop cher et à 2000 ça reste cher. On peut faire une économie du double en investissant par exemple dans les comme roue de la chance. Donc on shoot, on n'a pas besoin de ces 40 000 là ou du moins on ne les investit pas là dedans. Ce qui fait qu'on va diviser par deux l'ardoise de 1300 euros, 1200 euros. On tombe à 600 juste en dégageant les sculptures de commandant. Donc on tombe à 600 euros par mois. On achète tout saute sauf ces sculptures là. Et on peut investir les gemmes dans la roue de la chance, encore une fois. Je le redis, ce qui permettra de limiter le, la casse. Je pense que en bon gros middle spender, à 300-400 euros, vous en sortez déjà bien. J'ai un peu dépensé toute somme dans le jeu, selon la période. Et selon la période de la nécessité, et votre profil de jeu, ce que vous allez faire en KVK notamment, vous verrez, vous pouvez adapter ça. Mais déjà, franchement... Si vous mettez 100, 200 euros, 300 euros, vraiment c'est beaucoup déjà, 300 euros c'est beaucoup d'argent, eh bien vous allez être plutôt pas mal. Dans le jeu, sans être exceptionnel, vous serez un, hein, vous aurez un bon niveau, du bon stuff et des bons commandants. Passons à présent à la, au calculateur hein, dont je vous ai déjà parlé il y a très très longtemps. Je, j'ai eu une piqûre de rappel hein, d'un mec en bas sur le Discord pour vous en reparler. C'est rock-calculator.com. Alors oui, on va fleurir sur pas mal de Discord. Hein. On met un screen et tout de suite ça va vous fait un calcul du total. Oui, mais le calculateur, là, il va quand même beaucoup plus loin. Alors, vous vous connectez, vous choisissez bien évidemment votre langue, etc. Et regardez, on a plusieurs calculateurs à notre disposition. Déjà, on a le ressource pack calculator. On clique dessus « ressources. Vous mettez ce que vous avez dans chacune des catégories, vous voyez, de 1000 à 5000, même à 5 millions, qu'est-ce que je raconte De 1000 à 5 millions et vous avez le calcul, level 1, ce que vous avez en pick one chest, en ressources pack. Et au final, vous avez tout ce que vous avez en bois, en stone, en gold et en wood. Pourquoi sloguer Parce que ça garde en mémoire hein, votre stock et ça vous permet de faire des calculs. Pareil, évidemment, en speed up et euh, on n'a pas le speed up. Tiens, il manque un speed up, il manque le speed up. De... Ah non, il est là, Generic Speed-up, regardez, vous ne l'avez peut-être jamais vu celui-là. Dans le Generic Speed-up, il y a un speed-up de 3 minutes. C'était au tout début du jeu, ils ont sorti les accélérateurs de 3 minutes. Ils ont vite compris que ça ne servait à rien. Du coup, ils ont arrêté, mais vous pouvez quand même en avoir en stock. Si vous en avez, hein, gardez-les, ces collecteurs, vous pouvez rien en faire, vous ne pouvez pas les fendre. vous ne pouvez pas les échanger. Mais gardez-les, c'est toujours sympa à avoir. Donc pareil sur les tomes du savoir, là, le très très utile. Alors... Franchement, il tombe du savoir, on s'en fout, mais les speed-up, même les ressources, c'est pas très utile. Les buildings, research, etc. Là, c'est utile pour savoir combien de troupes vous allez pouvoir faire, combien de speed-up vous avez en stock. Donc là, c'est super intéressant. Pareil, pour le soin, vous utilisez, ça va vous permettre de savoir quel va être votre coût en soin et comment ça va vous brûler les yeux à l'avance, hein, si vous vous dites... Bah écoutez, moi pour ce euh, plus ce nouveau KVK, je vais essayer d'avoir mon hôpital blindé. Combien ça va me coûter mon hôpital blindé Vous pouvez déjà commencer à faire les transferts. Pareil, très utile. Hein. Le MGE Calculator qui va vous permettre de savoir ce que vous allez pouvoir faire. Et combien ça va vous prendre en temps. Et surtout, combien ça vous rapportera de points pour le MGE, de puissance et pour le KVK Crusade Points Vraiment très, très intéressant ce calculateur. Il a bien évolué avec le temps. On l'a aussi sur les équipements. Tout cela, vous les utilisez hein, toujours en termes d'investissement. Ça vous permet, permet d'acheter les meilleurs items, les plus rentables et calculer au plus juste. Et pas investir 100 balles de trop ou 50 balles de trop ou même 10 balles de trop. Hein, parfois, on en est là. Les commandants. C'est pareil, hein. les commandants vous dites de quel level vous voulez, à quel level vous, à quel level vous êtes et auquel vous voulez aller, vous êtes bien pareil, très simple. Les gemmes peut-être aussi le plus utile dans les calculateurs. Les gemmes, quand vous, vous demandez, j'ai un bon stock, mais combien j'ai Alors évidemment, vous pouvez le faire à la calculatrice, hein, mais là, c'est beaucoup plus simple. On a aussi les points d'action, les bâtiments, la recherche, le VIP level et le trading post. Au final, ce calculateur, il est quand même très utile quand vous êtes sur des gros events, hein, comme le MGE, le plus grand gouverneur, ou que vous êtes en pré-KVK, que vous voulez vous positionner. Ça va vous permettre de savoir très précisément où vous devez aller et le stock que vous devez faire. En parlant de ces events, est-ce qu'il est rentable d'investir, d'acheter les bundles spécifiques qui vont popper lors du KVK, par exemple, pour la recherche, etc. Alors, les calculs que je vous ai dit, hein, pour euh, ce qu'il fallait acheter pour euh, être bien et avoir les meilleurs items, ils sont faits pour hors KvK, bien évidemment, pour préparer votre compte, avoir les meilleurs commandants, pouvoir les monter, vous faire un petit stock de sculptures en or, hein, comme je l'ai. Alors écoutez, on va prendre un commandant que j'ai qui n'est pas expertisé, prenons lui par exemple, si vous voulez, alors ce n'est pas les compétences, si vous voyez, un petit stock, j'ai 1543 sculptures en or en stock. J'ai mes 300 000 gemmes, mes 315 000 gemmes, 314 608. Ça vous permet de bien vous positionner et avoir ce petit stock et pouvoir avoir un compte performant. Mais quand on arrive en KVK, les règles changent en KVK. Il faut rajouter un petit peu le bundle qui vous permet que vous allez avoir un dépôt d'approvisionnement qui va booster de 50% la recherche. Oui, il est utile. Les bundles qui vont vous permettre, juste avant les ouvertures de portes également, d'accélérer et d'avoir des cristaux. Oui, c'est utile. Mais si vous n'êtes pas, je dirais, sur le haut des middle spenders, si vous êtes sur une dépense mensuelle de moins de 100 euros ou de 150 euros par mois dans le jeu... Non, ça ne vaut pas le coup d'investir dans les autres bundles, excepté celui de la recherche du dépôt d'approvisionnement. Encore une fois, celui-là restera rentable. Il l'est. Je crois que si je dis pas de bêtises, hein, c'est 10 euros, c'est 10 balles. Euh, il vaut le coup également pour avoir un minimum de recherche et pas être simplement de euh, la chair à canon du free kill. Lors du KVK, ça va vous permettre de monter les meilleures recherches et vous ne serez pas au max, vous n'aurez peut-être pas la sixième file ou la septième file comme les baleines ou les mid-spenders, les middle spender mais vous serez bien pour le KVK et vous pourrez participer. Dans la mesure qui plus est, si vous n'êtes pas rally leader ou garnison leader, excepté les rewards que vous allez pouvoir avoir avec la dépense en stock de cristaux, ça ne vous servira à rien, donc vous avez vos coffres par exemple que vous pourrez avoir pour le KVK d'après, hein. coffre en cristaux vous le voyez j'en ai 38 donc je vais arriver tout de suite sur le KVK avec 3 millions 8 excepté ce stock que ça vous permet de vous constituer et encore une fois les récompenses de KVK que vous avez associées au nombre de cristaux dépensés. Ça ne vous servira pas à grand chose, sauf si vous êtes rallye leader, mais là on n'en est pas là, rally leader ou garnison leader, si c'est votre cas, hein, c'est que vous allez être du très très lourd et un très gros dépensier. Ça vous aidera donc que pour votre open field, mais si vous êtes malin, ce n'est pas non plus une obligation en face de vous, sauf si vous êtes contre les 1V ou les 60GT hein, et d'autres très grosses alliances, vous n'aurez pas que des joueurs qui seront maxés en expertise et qui mettent des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers d'euros dans le jeu.